Presse féminine reste encore un énorme marché au Japon. Qui a, été, euh, qui a toujours été très fort et le reste, mais avec des particularités très fortes comme euh, notamment la, la segmentation. Il y a énormément de médias qui sont très pointus, que ce soit euh, sur la partie print ou aussi sur la partie digitale.